Bonjour, pour cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser LIVRE dans une démarche de résolution de problèmes. Alors, on va ouvrir l'application LIVRE dans laquelle vous aurez déposé une fiche d'activité euh, sauvegardée en PDF que vous pourriez avoir euh, aussi partagée avec vos élèves euh, par AirDrop. Ensuite, en cliquant en haut au centre, vos élèves pourront avoir accès à la barre d'outils et ensuite en cliquant sur le petit crayon aux options de dessin. Ceux-ci leur permettront d'illustrer leur démarche mathématique à l'aide des différents crayons qui sont présents dans cet outil. Les variétés de couleurs et de styles de crayons pourront leur servir à clarifier leur pensée mathématique. Dans le coin inférieur droit se trouve un petit « plus » qui permet d'accéder à d'autres options supplémentaires, dont la boîte de texte qui permet aux élèves d'utiliser le clavier pour inscrire du texte dans leur démarche réflexive. Ce petit plus permet également d'avoir accès à une option Forme qui pourrait être utile dans l'explication mathématique des élèves. Elle pourrait également servir à mettre en évidence certains éléments de la réponse, tout comme l'option Flèche qui pourrait leur permettre de pointer certaines parties de leur explication. Cette activité pourrait être grandement bonifiée si vos élèves utilisaient l'enregistreur d'écran pour vous expliquer une ou plusieurs parties de leur démarche mathématique.